Bonjour, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur aux éditions Erol. Je suis aussi formateur et évidemment blogueur moi-même et ça fait 7-8 ans que j'ai lancé mes premiers blogs et ça a été vraiment euh, la rampe de lancement de tout mon business. Le blogging, c'est une passion et je suis ravi que vous soyez intéressé pour installer votre blog aussi. Donc l'idée ici, ça va être d'installer un blog professionnel avec WordPress qui est une référence absolue et donc... Euh, pas besoin de compétences techniques et ça va se faire en quelques clics. Alors, la première chose à faire, c'est de devoir héberger, de pouvoir héberger ce site quelque part, ok Pour que les gens puissent y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faut qu'il soit sur un ordinateur, sur un serveur qui accueille votre site. Ce site, on va euh, aussi lui attribuer un nom de domaine. Il faut qu'il ait un, une adresse. Euh, pour ça, il y a des services qui forment, euh, qui fournissent des packs comme euh, des sites qui sont leaders, hein, des entreprises qui sont leaders. En France, vous avez OVH et One and One. Et pour ma part, je recommande One and One parce que j'utilise depuis 5-6 ans maintenant. Je le recommande à mes clients et je suis entre autres affilié. Ça veut dire que si vous utilisez le lien solopreneur.fr 1AND1, ça va vous rediriger vers euh, la page spécifique pour installer votre blog WordPress. Euh, et si vous commandez, je touche une commission, voilà, c'est totalement transparent. Euh, One and One, ça a l'avantage d'avoir avoir une interface très claire, c'est un des leaders, donc au niveau des serveurs, c'est costaud, et l'assistance est vraiment pas mal. Ceci étant dit, euh, OVH euh, est très bien aussi, et euh, n'hésitez pas à utiliser Bluehost si vous êtes à l'étranger. Alors, on est là sur One and One, et puis je vous propose de cliquer ici. Donc, euh, sur le premier pack, sauf si vous avez déjà des idées de plusieurs sites, prenez juste le tout premier pack, ça vous suffira. Alors, on va prendre ici un exemple au hasard, euh, parce que j'ai déjà acheté des noms de domaine. Ok, Je vous montre juste les premières étapes pour que vous ne soyez pas perdu, euh, vous euh, quand vous vous lancez vous aussi. Donc ici, vous tapez le nom de domaine que vous voulez, ok, euh, avec... Un peu de chance ou beaucoup de chance ou avec de la réflexion, il sera disponible. S'il n'est pas disponible, chercher un autre. Je recommande toujours un .com idéalement et sinon un .fr, ça peut être aussi euh, pas mal du tout. Alors euh, ici, il dit qu'il est disponible très cher. En gros, quelqu'un l'a acheté et le revend. Donc nous, ça nous convient pas. On va aller, On va en taper un autre. Donc Encore une fois, c'est un exemple. Les, les noms de domaines sont de plus en plus saturés, donc c'est difficile, mais je vous recommande de prendre un .com ou .fr et de ne pas mettre trop de tirets, un seul tiré maximum. Donc Ici, vous voyez, c'est enregistré, c'est coché. Vous cliquez sur « Choisir » et on va éliminer. Alors, on va revenir parce que vous voyez, ici, il a, il a pris le deuxième. Nous, on veut juste celui-là. Voilà. Ça, c'est un autre que j'ai acheté après. Ouais. Allez, on part sur celui-là. Ça n'a pas d'importance. Donc, une fois qu'il est disponible, vous arrivez là, on vous montre de manière très transparente le prix la première année. Sachez que la deuxième année sera plus 40 euros, plutôt de l'ordre de 40 euros pour toute l'année, pour le nom de domaine et l'hébergement compris. Euh, une fois que vous voyez ça, vous descendez, vous pouvez continuer, vous n'avez pas besoin des options qui vous proposent. Et c'est ici qu'on va se séparer, Ok, séparer, vous, vous allez aller ici pour créer votre compte. D'accord, Il suffit juste de remplir, hein, rien de difficile. Euh, et pour ma part, j'ai déjà un compte, donc euh, je vais vous montrer déjà de l'intérieur ce qui se passe. Une précision importante, je ne l'ai pas précisé dans mes, anciennes, dans mes anciens tutoriels, il y a euh, besoin parfois de 12 à 48 heures pour que votre euh, nom de domaine soit disponible. Donc une fois que vous avez fait toutes les étapes avant, Peut-être que vous, une fois que vous avez payé, il faudra attendre jusqu'à un ou deux jours parce qu'il faut que le nom de domaine soit commandé par One and One. On ne peut pas commander un nom de domaine directement. One and One doit aller le chercher et le récupérer. Et donc, le temps qu'il l'installe, ça peut prendre jusqu'à deux jours. Donc, euh, pas de pression. Si vous êtes intéressé, j'ai plein de vidéos qui peuvent vous intéresser. Vous ne vous ennuirez pas durant ces deux jours-là. Euh, et sinon, l'astuce, c'est qu'au bout d'un jour, vous pouvez les appeler déjà et leur demander d'accélérer le processus. Vous avez leur numéro là, n'hésitez surtout pas. Donc, une fois ces deux jours passés ou ces un jour passés, vous, vous retrouvez ici. Alors, il suffit d'aller sur Accueil. Vous allez descendre en bas et vous allez chercher One and One Web Apps. Euh, App Center, One and One App Center. Et donc... WordPress, c'est le moteur de votre blog. Et ce moteur, il faudra l'installer. C'est gratuit. Et Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on le téléchargeait soi-même et on l'installait manuellement. Il fallait faire des manipulations. Aujourd'hui, WordPress permet... Euh, one and one permet de le faire en seulement quelques clics. Vous allez le voir, je vais vous le montrer. Donc moi, j'ai euh, déjà un nom de domaine qui s'appelle marinaparis.com. C'était à l'époque où... Donc là, vous suivez les clics. Hein, où euh, ma, ma fiancée voulait... Euh, créer un blog et donc euh, bah, je vais l'appeler comme ça pour le moment donc c'est un faux site, c'est juste pour tester et vous montrer, mais c'est exactement la même procédure. Ici, je vous recommande, alors il faudra des, ça, ce que vous allez taper là, il faudra bien le noter et pas vous tromper d'accord euh, Toujours mettre au moins une majuscule et des minuscules donc ça c'est mon code dans mon cas et je vous recommande pour le mot de passe, d'ailleurs one, one vous le recommande aussi, c'est de mettre et des majuscules et des minuscules, et des chiffres et des caractères spéciaux comme euh, dièse, plus, égal, arrobase. D'accord Il faut que ça inclue tout ça et notez-le bien, ne le perdez pas. Combien de clients euh, ont dû galérer pour le retrouver Bon, vous pouvez toujours demander à ce qu'ils vous le renvoient. D'accord Donc, un nom d'utilisateur et ça, ça va vous permettre, ces informations vont vous permettre à vous seul de vous connecter à votre site. Euh, ici je vous recommande vivement la deuxième solution euh, d'une elle est gratuite et d'autre euh, et de d'un autre côté vous permet d'être totalement libre et de faire ce que vous voulez sur votre blog d'accord donc vous cliquez là euh, sachez que chez d'autres hébergeurs assurez vous que euh, L'installation du blog euh, est une installation pure et dure de WordPress. Quelquefois, les hébergeurs vous donnent une version bridée, protégée, qui vous empêche de faire certaines actions et vous restez bloqué à vie. D'accord Il faut que dès le début, vous choisissez la bonne solution et euh, parfois, il faudra l'installer vous-même euh, chez d'autres hébergeurs. Renseignez-vous. Alors ici, vous sélectionnez un nom de domaine. Donc vous, vous avez pris le vôtre. Moi, j'ai le mien. Donc marinaparis.com. Affectez un domaine. Et là, on attend quelques secondes. Et ils ont une très belle barre de chargement. Et euh, là, il est en train en fait, d'installer WordPress. Donc, le moteur, euh, c'est vraiment le, la technologie leader et gratuite et incontestable aujourd'hui euh, pour le blogging. Donc, je vous le recommande vraiment. Beaucoup de personnes l'utilisent. Il y a des milliers de développeurs qui créent des fonctionnalités que vous pouvez télécharger pour la plupart gratuitement. Donc, WordPress est vraiment la référence. ok euh, Voilà, on attend un peu. En attendant, n'hésitez pas à aller visiter mon blog, solopreneur.fr. Vous y retrouvez des superbes vidéos, notamment... Allez, on y retourne. Donc là, on a vu, hein, ça a pris peut-être 30 secondes. Peut-être 10 secondes en plus. Euh, et donc, WordPress est en train de s'installer là. Donc moi, je vais prendre les devants. Okay, le projet est en cours de création. Une fois qu'il est installé, donc vous avez vu jusque-là, c'est très simple, pas besoin de compétences techniques. Hein. Donc vous allez sur votre nom de domaine. Moi, c'est marinaparis.com slash wp comme WordPress admin admin. Okay. Et là, on va voir s'il est déjà installé. S'il est déjà installé. Voilà, là, il est installé et votre blog est déjà en ligne, ok Donc là, si je vais sur Marina Paris, donc vraiment l'installation, c'est une minute, quoi. Et vous avez vu, aucune compétence euh, professionnelle n'est... Euh, aucune, euh, aucune compétence technique euh, est requise. Ici, vous tapez. D'accord. Et votre mot de passe de tout à l'heure vous connectez et vous accédez à votre WordPress. Alors, une fois que c'est fait, il faudra le configurer. Tout n'est pas fini. Vous avez des tutoriels euh, en bas. Euh, cliquez sur les liens et euh, ces tutoriels vont pouvoir vous aider à configurer correctement votre blog. Mais en tout cas, félicitations, votre blog est maintenant disponible. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.